Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'ai donc créé la chaîne Vision High Tech. Je m'appelle donc Christophe. J'ai perdu la vue il y a 20 ans. J'ai malheureusement hérité d'une maladie du nom de neuropathie optique de Lebert. Une maladie qui petit à petit fait perdre la vue. On est considéré comme une personne aveugle. Un peu de vision on fait la différence entre le jour et la nuit ah. aucune reconnaissance de visage tout est flou tout est difficile dans la vie lorsqu'on a vu et lorsqu'on ne voit plus et puis il a fallu reprendre le goût de la vie voilà pourquoi je vous fais un petit peu ce témoignage par rapport à ma chaîne vision high tech pourquoi j'ai créé vision high tech j'ai un peu cette chance d'avoir touché à tous les produits high tech que ce soit comme ici, des petites plages braille. Ici, ce que l'on peut appeler de la vidéo loupe. Malgré tout, on peut, sans la vue, avec très peu de vue, en étant malvoyant profond, comme vous avez vu dans le titre, faire quelque chose. Merci de m'épauler en likant cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Aussi, aidez-moi donc à être encore plus fort sur YouTube.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 En fait, Vision High Tech est une chaîne de solidarité. Pourquoi pas en plus aujourd'hui communiquer avec des personnes sourdes et aveugles, ce qui est entièrement faisable. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur un monsieur à Poitiers complètement sourd et aveugle. Et j'ai eu cette idée de YouTube, j'ai eu cette idée de Vision High Tech. J'espère qu'on va continuer encore loin ensemble. J'espère qu'on pourra faire beaucoup de choses ensemble. L'High Tech aujourd'hui apporte tellement de choses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 Les nouvelles technologies vont bien sûr nous aider. On va encore avancer encore plus loin. Bon courage à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous